La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 46. Pfff, c'est pas drôle comme gag. Il regarde ensuite d'un ahuri autour de lui, puis consulte sa montre. Ah, faut, faut que je parte. Et Il se lève péniblement avant de s'en aller d'un pas chancelant. Il ne vous reste plus qu'à tenter de voler la vieille dame. Rendez-vous pour cela au 11. Notez que si vos scrupules vous en empêchent, et c'est tout à votre honneur d'honnête citoyen, vous pouvez là aussi tout à fait recommencer cette aventure depuis le début.